bon Dieu merci pour faveur et grâce chaque fois nous gain occasion pour nous partager la parole des dieux ensemble avec vous. nous dit bon Dieu en pile merci pour cela et nous saluer papa amel la fleur qui a continué dans la retraite spirituelle et toute la famille la fleur nous saluer dans le précieux nom de Jésus et à toutes les amis qui branchaient un peu partout c'est toujours plaisir pour nous connecter ou connecter ou faire outre là ensemble avec nous et n'a pas continué à préparer nous, n'a pas continué à réviser nous parce que bon Dieu il y a des bagaille pour le faire dans le pays ça. Amen. Combien de oui. monde qui croit, ça Amen. Combien de oui. monde qui pense, ça Amen. Mais bien aimé, il est écrit, l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. Dieu n'abandonne jamais. Son fils. Bon Dieu, connaît nous dans le pays. Et bon Dieu, le vient pour agir pour nous dans le pays. Pendant que bon Dieu a préparé pour agir, nous-mêmes, nous avons nous dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on a l'église là Nous avons gardé relation fraternelle, nous, comment ça y est Nous avons gardé plat, la vie, nous, comment ça y est, est ce que est prêt pour recevoir une eh nouvelle dimension que bon Dieu a préparé pour lever dans le pays, Il y a une génération d'hommes et de femmes que bon Dieu a levé dans le pays pour faire une réponse un à force faire Est-ce qu'on a préparé plat à l'église? Nous autres, lorsque nous venons à étudier la parole de Dieu avec vous, c'est à l'intention pour préparer plat, pour préparer la vie, pour soigner relation avec multi bo a côté, soigner relation. Avec le Seigneur, de telle sorte que, pour disposer et pour disponible, pour capable de participer dans une nouvelle dimension, ça, que bon Dieu vient pour le prendre dans le pays. dont vitesse supérieure qui doit passer dans le pays. Mais pas oublier non, de tous les temps, il est écrit, Dieu cherche un homme. Est-ce qu'on a même l'église là? Mais quand dit un homme, ce n'est pas dans le sens sexiste. Mais le générique veut que l'elle dit l'homme, ne dit femme à la fois. Dans ce contexte, Dieu cherche un homme ou une femme qui est disposé, disponible pour éclater gloire dans le pays. Non, ténèbres, pas de jambes qui victoire sous la lumière. Que bon Dieu bénisse l'église. Non, ténèbres, pas de jambes, de victoire sur la lumière. Non, et les ténèbres ne régneront pas à toujours sur le lot des justes. disposons vous l'Église là. La parole de Dieu est certaine et véritable. Non, chrétien pas qu'un pays à englouti. Impossible. Il dit c'est pourquoi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains Oh, que mal, car quoi que bon Dieu là encore l'église là. bon stratagème qu'a fait dans le pays pour faire tout le monde croire que le pays a fini et pas d'espoir encore. Sur le plan humain, c'est vrai, nous pas recours, mais avec Dieu nous ferons. Et comme si nous dit, chrétiens dans le pays nous qualifier pour nous les exploits de Dieu. Je ne comprends pas l'église. Parce que dans la ça, l'homme ne pas l'homme pas capable. D'où? Bon Dieu, il n'y pas de faut monde qui est Est-ce qu'on a l'église là? Nous après-midi. Nous avons encore la même perspective là. Nous avons étudié les relations fraternelles. Nous simplement révisé nous. Comment les relations sont avec vous? Comment? Rapport nous développer. Parce que j'ai un rapport nous y L'église effet sous présence mon Dieu. Est-ce qu'on a l'église Bon Dieu, elle est à agir. Mais il faut le un monde qui est disposé et disponible. Voilà pourquoi nous prenons très au sérieux l'étude biblique qu'on a fait, Parce que nous sommes en train de nous préparer pour quelque chose qui va arriver dans ce pays. Combien de monde capte hein? ça là nous bon qui nous est dans le pays. A. Et c'est bon Dieu qui fait. Mais bon Dieu besoin des hommes et des femmes. Nous souhaitons que nous ne soyons pas Mais nous souhaitons que nous participants. Nous souhaitons que nous ne soyons pas touristes qui viennent à la photo, qui vient avec caméra, qui fait photo pour garder. Mais nous souhaitons que nous soyons ouvriers. Nous souhaitons que nous soyons artisans. Mais nous avons dans le réveil qui vient pour éclater dans le pays. Et que tout le monde vient pour dire, c'est de l'éternel. Cela est venu. Et c'est un prodige. Bon Dieu, pas agir les facile. Ça n'a pas intéressé. Ça, l'homme qu'a fait, bon Dieu, pas intéressé avec. Elle. Où songez Lazare? Tout le monde dégénéré, C'est fini. Plus de réfraction, pas rien encore. Et puis, bon Dieu, lui-même, c'est là le tap -tang. Pour tout homme te dit, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Tout le monde s'est gardé ailleurs. Et puis l'elvini dit, si tu crois, tu verras. Mais si tu crois dans le pays, tu verras la gloire de Dieu. Non, continue, nous pas continuer nous. N'a pas à soigner relation nous, une avec l'autre à la gloire de Dieu. Nous encore dans la thématique, la relation fraternelle. Jeudi dernier, nous avons gardé le rapport qui développait entre les leaders et nous avons considéré pour vous le psaume 133 et nous avons parti là-dedans. Nous allons continuer avec le psaume 133, nous allons garder deux autres paramètres en dans le psaume. Ça. Dans le psaume 133, les débuté pour le dire... Le bon, le agréable pour les frères de demeurer ensemble Il dit c'est comme l'huile précieuse Qui commençait à couler sous tête Araon, il descend sous babli Et il est sur le bord de ses vêtements Et comme je dis dernier Tu as parlé des leaders yo, eh bien, Nous t considéré la tête eh bien, Le lead, Si là il a une direction Si il a influencé mais, nous pouvons considérer ce soir deux autres aspects. C'est lorsque il dit descendre sous bas blanc. Et puis, aller sur le bord de ses vêtements. Il y a plusieurs étapes que nous avons qu'à considérer dans ça. Mais, nous avons raccourci. Nous avons considéré les ouvriers. Tout de suite après les leaders, qu'ils soient les ouvriers consacrés ou non consacrés. Maintenant, nous t'a considéré comme la barbe. On dimension inférieure. Ils sont dans la tête qui pire haut. Ils descendent de côté? Ils sont dans la barbe. Ils sont leur groupe de monde. Et vous avez considérer avec vous ce soir, l'un dit le pan de ses vêtements, nous avons considéré toute l'assemblée, la grande assemblée même. Et vous ce soir parler de fraternité, c'est une thématique qui est fondamentale à la vie chrétienne. Pas un moment dans la course chrétienne où nous pas suspendre les frais. Et bon, tu es bien oui, l'Église l'église. Oui. tendez bien ça, dit, là pas gagné un moment donné dans la vie chrétienne pour dire à ce stade côté mrivéa pas besoin de frère encore pas oublier non m'te jeudi dernier dans Matthieu 28 le verset 10 lorsque Jésus ressuscité premier groupe qui qui intéressé pour le voyez message Bayo, il dit allez dire à mes frères allez dire à mes frères lui un message pour Frère Lyo. Et me dit que lorsque le pour retourne, ça vient chercher? Frère Ça veut dire, dans tout moment de la vie chrétienne, ou obligé, retenons frère. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 9, apôtre Jean, a ce révélation. Hein? Et puis, il dit Moi Jean, votre. Oui. Allez, vous n'avez pas non? Dans l'Apocalypse, chapitre 1 le verset 9, Jean recevant révélation. La L'appécrit lui dit, moi, Jean, votre frère. C'est un modèle. Jésus lui présentait comme frère. jean suivre modèle là. Et bien, il présente comment Comme frère. D'où, ça a aidé à comprendre que eh bien, la fraternité. C'est le dénominateur commun de l'évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire qui ça? Dénominateur commun. Tout le monde qui est croyant, c'est qui ça? Frère. Mais pas oublier d'homme. c'est deux fois derrière, l'homme dit frère, encore comme générique, il y va aussi des sœurs. Est-ce que l'église a même là? qu'il y a une jalousie qui fait parce que c'est frère m'a dit et puis pour fille qui l'a dit il n'y pas concerné. Si ce n'est pas le cas, c'est une facilité de langage, il me dit à chaque fois, frère, mais chaque fois je me dit frère, Qu'on n'est que sérieux inclus dedans. Est-ce que l'église a la même? Amen. Jésus, vous voyez message, by, frère Lio jean prend la parole, il dit, moi Jean, votre frère. Et tout suivi l'évangile qu'a fait là. Il met l'accent sur les frères. Pour qui ça l'église là? Parce que frère là, c'est la base même de la communion. Pour me faire communion avec mon Dieu, d'abord, je vais une bonne communion fraternelle. Est-ce que l'église a l'avenir? Puis, de veut, le elle dit, si vous ne pouvez pas remercier mes frères, comment vous faites de vous remercier à mon Dieu? Est-ce que l'église a l'avenir? Ça veut dire, la fraternité est fondamentale dans la vie chrétienne. Dans Matthieu 18, verset 19, 20, il dit si deux s'accordent, est-ce qu'il est bizarre avec? En mon nom. Eh bien, lorsque ici de s'accorder en mon nom, non, non, qui est-ce? Non, non, qui est-ce léglise Non, non, Jésus. Jésus, ça. L'État identifié le boule de vos messages. Bye, qui est-ce? By frère Lio. Ça veut dire que non Jésus, cette notion de fraternité est présente. Autrement dit. Quelle que soit la démarche que mon père fait, pour ta sainte, tu as suspendu frère. Pour On savait dire ou pire, au est Jésus. Est-ce que les vous attendez ça? sous tu combats avec un force à tout pire que frère, qu'un force pire que sœur. Autrement, son mariage a force à tout pire que Jésus Christ, parce que Jésus lui-même identifie comme frère. Et c'est tellement Jésus identifie comme frère, oui. l'apôtre Pierre pas arrivé à comprendre ça. Puisque ces frères liés, de commun, eh Et il ben dit, comme frère, nous sommes descendre dans Pierre pour me laver Pierre. Est-ce que l'Église a fait blague oui. Mais Pierre pas compris une dimension. Il dit, mais, sois jamais, on pas laver oui. Mais quand Pierre saisit porter révélation fraternité, Pierre dit, et pas Pierre seulement pour laver, ou mettre bien net, oui. Mais lundi dit, ce n'est pas nécessaire pour bien net. Sanctifier déjà. Mais l'important étant que frère, ouais, si qu'a un gros pasteur, si pasteur, pas a un gros frère, pas a un petit frère. Amen. Que bon Dieu, Benoît, l'église. Frère, c'est dénominateur commun. Et mais puisque nous sommes frères, nous sur une base commune. Et c'est pourquoi les disciples de deux s'accordent. Autrement dit, si deux frères ou bien un frère une sœur, depuis yon deux seulement, ils accordé. Ça veut dire qui ça La fraternité réelle entre eux. Donc, ils sont même longueur d'onde. Il dit automatiquement présent. comment que tu bien dit l'Église là Il dit si deux, pas un pilon, deux seulement, yon frère, une sœur ou bien deux frères ou bien deux sœurs, ils ont accordé. Ils ont entre eux. D'où la fraternité respectée entre eux. L'idée, moi, au milieu de eux. Mais, bien aimé, quand bon Dieu y est, c'est la différence. L'Église, il y en pile peu de réuni. Mais en pile fois, bon Dieu n'est pas présent. Parce que, pour le présent, il y a une condition pour réunir. Il faut yo, accorder. Ah, l'Église, pas avec nous, non il dit qu'il faut s'échroniser. Il faut être sous le même charnel. Donc il faut soit sous le même ligné, sous même degré. Et à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu est automatique pour le manifester. Et c'est même ça le dit. Nous 133. Il dit il est beau, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et puis il dit c'est comme l'huile. C'est là Qui côté nous accord là Qui côté nous fraternité réelle là Parce que l'église a même Nous communions fraternelles réelles là Et depuis sa présence automatique Pour que la présence De Dieu, lui prend place Là, m'envie mende Mais maintenant dans le pays A, côté l'église Qui a accordé yo Est-ce qu'on a l'église a? Parce que toutes les instances, il y a déjà l'église qui a réponse pour le bail. Ah, que bon Dieu, il y a l'église là. Ou avez compté sur la police La police n'a pa pas compté sur la tête. Vous ne pas comprendre ça Les policiers ne sont prêts dans la rue à la conscience civile. Si vous pas compté sur la police, vous avez compté sur ou police. De très souvent, côté la police. Positionnel, c'est abriter l'abriter parce que lui-même ne s'est pas à l'abri. Est-ce qu'elle est bizarre même. Et même envie de dire entre guillemets, comme paraît normal. Parce que le rapport de force là est défavorable pour vous. Qui donc vous pas ne compter sur vous-même Société civile, université, médias, toutes' l'autre instance où tu poser, vous penser ou imaginer dans le pays, pas de compter sur vous. Il n'y que l'église Qui dit que les a une dimension qui est supérieure Qui c'est la foi Parce que c'est le nom de la foi Où on a le parler pour dire la vie dans le pays Amen. Que bon Dieu bénisse l'église là A l'œil ni Statistique qui fait Que c'est mort Il n'y a plus d'espoir Les pays amis Ils dit qu'ils pas touché. Vous comprenez comprendre Ils dit qu'ils sont cas perdus nous avons des ministres de la justice qui parlé. Ils ont parlé. Zone côté Mounio en difficulté, ils disent que ce sont des territoires perdus. Ministre de la justice. Ils simplement disent simplement dit que ce sont des territoires perdus et puis ça s'arrête là. Vous ne comprendre, non? Qui est-ce qui dit ministre de la justice? Là, dans le pays allié et tout. Ils simplement dit que ce sont des territoires perdus, et puis ça s'arrête là. Citoyens, yo. Dans toute qualité de détresse Il n'y a pas à qui crier Il n'y a pas à qui aller Ça veut dire que Nous avons un contexte Je voudrais que tout à l'heure Quand réunies Pour l'église lui même montrer ça le en théorie Dans la pratique L'église dit dans Jésus est la vie Et cette vie est en abondance Ça veut dire Ce n'est pas une vie qui dit que c'est la mouvement dans le ciel non, je vis au ciel déjà. Sur, ça veut dire que ce ciel-là, nous avons fait rayonner sous la terre. D'où Si c'est vrai, l'exacte qui réel en donne, ce réel-là, elle, elle mettait la joue aujourd'hui. Mais ce n'est pas normal pour lumière courir pour ténèbres. Non. C'est pour lumière-là. Les l'a sept fois plus. Est-ce qu'on a l'église là et lorsque la lumière s'allume, eh bien, Côté la ténèbre ait fait de faire bac. Pas oublier, non Nous tout à l'heure. Nous avons soigné la relations, nous avons révisé, nous avons nettoyé plan, Parce que bon Dieu, une l'autre dimension, elle passer dans le pays. Avant de passer l'autre dimension en dehors, nous-mêmes, faut nous préparer en conséquence. faut nous garder comme relationner avec l'autre. Est-ce que les fixe pour nous soigner... Si deux s'accordent en mon nom, eh bien, automatiquement, il y a des gens qui pourraient le passer. La prière, le jeûne, l'adoration, les veilles de prière, attendez bien l'église là. Ça y est, constitué comme des rails. Rail côté que pour le très céleste, les viennent parcourir. Est-ce qu'on a l'église là? l'a a prié, l'on a jeûné, ou a créé une atmosphère. Côté que la présence de Dieu vous le prend place. Mon s'écrivait où besoin de la communion fraternelle? J'ai un dans c'est comme l'huile qui a coulé. Eh bien, l'huile, lorsque elle coule, le coulent, ça le fait. lui fait pièce lubrifié. Elle permet que, il y bonne relation. Elle permet que la friction, lui fait pibier. Elle permet que, très bien, prend toute dimension pour le courir. Est-ce que l'Église, bon Dieu, a même là Ça veut dire, la fraternité, la communion fraternelle, elle est plus que nécessaire dans l'Église. Pour bon Dieu agir, il faut que l'atmosphère là lui réponde. Si deux s'accordent en mon nom. Nous pendant pendant ma dit ça, gardez au fond de vous-même, qui ça qui c'est une discordance entre vous-même et un quelconque frère ou bien soeur. Parce que nous t'en aimer, que fais attention. Pour que vous ne pas constituer comme un barrage au plan de Dieu. Que bon Dieu bénisse à l'église. La Bible rapporte, toutes une nations en difficulté à poser un seul nom qui est là à camp. Un seul Akan parmi les peuple là. Il toute l'armée à la perdre du bataille. rassurez que la relation avec les gens qui sont côté est ok. rassurez que la relation avec madame Petite à A quel que soit mon nom. Okay. La loi de la fraternité, livre veut que nous sommes, non, Jésus Jésus-Christ. Jésus-Christ, de la prière sacerdotale, dans no Jean chapitre 17, Il dit, papa, ma prière, même j'ai moi-même avec vous, nous sommes, et même ma prière pour que l'église, là, elle capable combien hein? Combien Un. Combien de la de tout de monde, de l'eau. de vous avez ça dans l'évangile? Il y a des gens qui ont salué. Il y a des gens qui ont contrôlé avec lui. Vous avez Il y a des gens qui ont été contents. qui ont appris, ils ont chanté. Depuis qu'ils ont eu tel seulement, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas faire attention. Parce que si vous avez fait la fête, s'il n'y a pas joué, vous même disposé pour faire la fête, vous avez passer sur vous pour faire la C'est que, triant pas pape campé. D'ailleurs, je comprends lui. L'histade déjà. Abacation fait déjà. Si un lieu déjà. Équipage la montée déjà. Montés. Et que maintenant, triant déjà en marche. Sinon, que la prend dimension. La change de vitesse. L'évangile dans d'un pays a déjà. Ou l'église a. Oui. D'ailleurs, je comprends ça. Si oui. ça me dit ça, l'évangile dans d'un pays a déjà. Papa la fleur et se voile Elle distribue elle déjà Sinon que la dimension Que le prend vous vitesse supérieure Qui prend le passé Amen. Mais pendant la vitesse Ça prend le passé Ça me vient d'où relation Avec les qui sont à là. Parce que si relation Pas ok Ou pas qualifiée Ça me Pas quitte te entèle Faut rater occasion Ça Ou comprenez ça Pito un tel, gado sont ou son tissoussou. Pito l'idou son lâche. Pito l'idou son sans figure. Pito dit qu'on pas né. Mais tandis que ou même, dans la vision spirituelle ou, ou qu'on bagaye qu'on ouè kap vini de loin. Ou pas vle camper devant. Mon vle en bake ou. Que oh, bon Dieu peut dire l'église après bidia Qui vivra verra. Bon Dieu est fidèle. Bon Dieu, pas qu'on abandonne abandonné petit lit. Non. Les ténèbres ne régneront pas. Ça toujours. Sur le lot des justes. Non. Autant marqué. Autant fixé. gon minute. Oublie révélation ça. minutes bon minute qu'après. En d'un pays ça. Et lorsque bras, qu on M'a qu'on quitte qu Est-ce qu'on a l'église là? Mais ne sais pas si Bon Dieu, il que tu te dis que tu ça dis temps pour le prendre dans le pays Et ça dis que pour disposer Les minutes, ça le prennent. Pour te dis que tu pas en que Est-ce qu pour que tu te l'a que tu te dis que que que nous soyons que Christ que ouais, les transports, il faut comprendre que Marie, Madame, avant tout, c'est un frère et soeur. Est-ce qu'on a l'église? Ou alors c'est un frère et une soeur? Vous ça? Il des circonstances qui présentent dans le foyer, de chavirer. Mais au nom de la fraternité, est-ce qu'on a l'église? Puisqu'on a traité avant tout avec une soeur, eh bien, même si Marie n'a pas qu'à pardonner, mais le frère l'oblige à pardonner. Sous ses frères, j'en passe tout à l'heure, ça y apparaît quand même. Gen en temps normal, humainement parlons pas de accepter. Parce que a toute raison d'en Mais l'évangile qui fait frère, qui fait soeur avant, Les dit qu'on s'est passé, même sous une raison. Pour l'évangile. Que <rire> bon Dieu bénit l'église. La loi de la fraternité, elle, il voulait que nous, eux, même sous ses grands-papas, ou qui ses petit, petit tout, au nom de la loi de la Fraternité, c'est deux frères. Que bon Dieu ben non, l'Église La Fraternité, elle ramène son base commune. Même sous ses grands-papas, ça c'est petit-fils ou arrière-petit-fils. Au nom de la loi de la Fraternité, c'est deux frères. Ça veut dire qui ça Si ou même qui plus grand, ou quelqu'un qui tort qu'on fait à Timoun la Fraternité m'a que, pour passer de côté l'âge qu'on a pour demander le pardon convenablement. Et mais si vous ne pardon, pas quelque raison, ou pas dans la fraternité. Vous n'avez pas d'accord avec vous. Il y a un peu de jeunes qui ne remet l'église. Qui ne pas l'église encore. Ces gens parlent au traité au la caille. Vous avez un mauvais exemple de l'évangile là. Ça parle à prêcher dans la théorie. Là, dans la pratique, là on fait le contraire. Et automatiquement, ils blessent dans la personne. Ils sont tout faire de ou dit l'évangile, c'est l'amour. Ou dit l'évangile, c'est le pardon, c'est le respect. Tandis qu'on fait le tort. Sous prétexte que c'est maman. Sous prétexte que c'est papa. C'est ou baye c'est ou payer l'école. Ça faut que mon protocole. Ou pas qu'à descendre pour demander le pardon. Et bien, automatiquement là, ou violer cette loi qui est la loi de la fraternité. Loi fraternité, pas bah, bien faire gros pasteur. Pas demander fidèle pardon. Et c'est peut-être ça, ma d'où l'église là. Avant toute chose, où besoin frères, frère. Les directeur de travail qui ont employé, tous les deux en Christ, ni directeur ni employé, en Christ sur c'est deux frères. Que bon Dieu bénisse l'église. Et peut-être que c'est deux frères, dans la Sainte Seine, une ka descendre, laver pied l'autre paisiblement, sans difficulté. La fraternité également, ou Kabouel sur le plan patriotique. Eh bien, dans une nation, nous c'est des frères, en avec l'autre. C'est des frères haïtiens, Ça arrivé. Liberté, égalité. À l'exaba, même, non? L'exaba, une devise là, non? Qui ça devise là dit? Liberté, égalité, égalité. Pas eu vous n'avez pas au rendez-vous. Liberté, dans le pays, ça n'a pas été là. Non Est-ce que a bizarre avec là Pour sortir là, il faut brandir la foi pour prendre la rue. Restriction partout. Et sous toutes ses formes, restriction. D'où la notion de la liberté, nous ne pouvons pas être en profondeur, nous ne pas au rendez-vous. Égalité, avec une même possibilité pour nous réunir, y a une même possibilité pour gagner la vie dans le pays ça. bien dans le pays ça, même si le concours a fait, ou passer tout test, ou passer tout examen, vous n'avez même pas besoin de venir dans l'examen. même son coup de fil qui a fait. Depuis en l'air, Et puis dit dit place ça réservé pour moi Ça veut dire, nous n'avons pas de même égalité pour nous réussir déjà dès le départ Vous ne comprendre non? Pour jouer un job ça Et ben, vous avez plusieurs autres examens pour nous passer Examen pour passer à la plage Et comment ça ça? Examen pour rendez-vous dans l'hôtel D'où, sous l'hérité dans l'intégrité Question égalité à ou pas la donne la fraternité li à la fois une empathie et un engagement. Empathie, c'est la capacité de gagner pour sentir que ça traverse l'autre monde. D'où l'on a fraternité dans la notion ça. C'est empathie et à la fois l'engagement. D'où l'on a fraternité, un engagement envers vous. Et pas simple, non, c'est responsabilité gagner. Parce que nous sommes frères. Pays d'Haïti, selon que me comprenez. J'aime bien frère que te dirige. Est-ce que l'être mis à même là? Ça veut dire, si c'est frère qui a dirige, il la a compte de moins dans le pays. Si vous avez projet pas réalisés en Haïti, quel fait que vous ça passe, dirigeant nous. yo, yo tellement de pourcentage sur le projet. projet n'est pas réalisé. Seulement pour ce pégoïste Parle, il dit il faut que 10%, 20%. Personnellement. Et de là étant, et mes projets à lever l'alcavoise. Le Ça veut dire que nous n'avons pas des frères qui a nous dans notre pays. Donc, si vraiment prend loi pour moi, la tenue compte de la réalité de ma vivre... Et la loi qui pourrait aider pour être meilleur. Mais pas loi qui a détruit moi-même encore. En passant, je nous que les jeunes un peu partout à travers le pays qui, aujourd'hui, a une situation extrêmement difficile qui représentait menace pour le pays Ou qu'on est en grande partie c'est parce que les gens qui dirigé, ce n'est pas des frères. Est-ce que l'église a là oui. Parce que si c'est frère mouillé, ou pas qui t'aime vivre dans la cité soleil dans la bois, est-ce que l'église a même oui. y a des frères qui t'aiment Oui, ce sont des dirigeants, mais ce ne sont pas des frères. Yo, pas Il n'y pas de plan, qu'un programme. Et c'est samedi abdou, jeudi dernier. Lorsque il y une guerre entre les frères, les y intraitable. D'où ces victimes, qui sont violentes, au niveau tel. Ils victimes de frères. Est-ce que l'Église a fait Président, yo, Premier ministre, yo, Sénateur, yo, Député, qui te penser pour eux. Dans école professionnelle Fait programmes programme sociaux pour vous Mettez vous dans une condition Pour apprendre messieurs, Pour vous avoir capacité pour vivre Pour vous reproduire tête Vous n'avez pas fait Est-ce que l'église a même oui. Et c'est pourquoi en retour Vous viennent comme impitoyable Pour qui ça Parce que frère yo, grand frère grands trahis Parce que lorsqu'on c'est responsable Mission, c'est les qui pi Pour aider mais en Haïti, c'est le contraire. Les gens qui ont été plus hauts, et puis ils font ça quand ils descendent, plus bas. C'est la réalité. Et ce n'est pas ça l'évangile l'a a demandé. Et depuis ça fait comme ça, c'est ça que nous aujourd'hui. Non une situation qui est un chaos. Une situation qui est un mboglio. Une situation qui n'est pas ni ou ni tête. Elle a seulement recours à l'évangile. Qui a dit un mot pour le pays? Pas de qu'une instance qui a fait quoi que ce soit pour ce pays. Il y a que Dieu et que Dieu seul. Maintenant, la formule, Dieu pas oublié. Dieu cherche un homme. Soit cet homme. Dieu cherche une femme. Soit cette femme. Parce que bon Dieu besoin de à travers eux même pour manifester la gloire. Je vais terminer ensemble avec vous même il deux images de deux églises me les mettait campé devant eux eux pour est-ce que dans quelle église où y est est-ce que dans la première là est-ce que dans la deuxième là et puis au final pour faire le choix qu'il faut selon l'évangile m'ai deux églises m'a première église m'a présenté c'est l'église de Corinthe l'église de Corinthe sont l'église qui est gagne en pile puissance C'est l'église qui te gagne en pile don la donne. sont l'église côté que te des bagay extraordinaire qui t'a passé en dans l'église de Corinthe Mais, bon, moi, bon, bon, quelques caractéristiques du même coup que es dans l'église. L'église Corinthe sont l'église des qui t'a désunie. Si tu groupe qui dit que c'est pour Paul, est-ce que l'église a fait? Si tu as un groupe qui dit que c'est pour Apollos, si tu as un groupe qui dit que c'est pour Cephas, si tu as un groupe qui dit que c'est pour Jésus-Christ, Son l'église qui est divisée. D'où? Dans l'église, ça, ça me faisait ramener à soi avant même que je termine. Je me dis que, ou parlez à plusieurs niveaux, la fraternité n'était pas au rendez-vous. Et puisque la fraternité n'était pas au rendez-vous, ou parle le qui s'appelle passer à l'église. Du coup, si, ou pour Paul, ou pour Pierre, ou pour Jésus, etc., tandis que, au nom de la fraternité de l'évangile, est-ce qu'on a l'église là Nous toutes, nous pour Jésus-Christ. Deuxième caractéristique l'église là, l'église ne fait que pile don. Son l'église a bon balancé son cantique. Tout le monde a parlé en d'autres langues. L'église de Corinthe. Une Ou église oui, Nous ne parlons en langue. Tant qu'aux anges. Avant quantique, la balançait. Oh, langue chavirée. C'est l'image de l'église de Corinthe. Mais, pendant que l'Église à tout niveau, ça, il y a y un frère de l'église là. Qui arrive prend prend madame papal. D'où Qu'est-ce que ça veut dire Si entre papa et petit là, c'était deux frères Est-ce qu'on a de l'église là Si entre papa et petit là, il y avait la notion de la fraternité Pas de possibilité pour un petit pour madame papal Est-ce qu'on a l'église là Parce que entre les frères, ça ne se passe pas comme ça Est-ce qu'on a l'église là Entre les frères, il y a qui pas marché Dans un contexte, 5 versets 1 et 2 une autre caractéristique de l'église, c'était le manque d'amour les uns envers les autres. Les réunis pour faire cette scène, ils chapitre 11, verset 17 à 22. Ils ont une habitude de manger ensemble. Vous savez, il y a un groupe de monde qui passait devant, qui mangeait plus fort, 20 ans, et puis il y a un groupe de monde qui ne pas pas. De la fraternité, pas de ça. Est-ce qu'on a l'église là? D'où L'église de Corinthe, c'est ton église qui était orgueilleuse. C'est ton église qui était immorale. C'est ton église qui était idolâtre. Mais pas oublier non, au début, nous disons que son église était une puissance. Son l'église était parle en langue en pile. Son église, l'on a gardé à l'œil nu. L'on a parlé, l'église à chaud. Il pile d'activité qui est des scènes fait. Mais au fond, il n'y avait pas l'amour fraternel. Deux frères, il n'y pas qu'après madame l'autre. Deux frères, vous ne peuvent pas profiter le plein ventre li Et puis à l'autre qui goût Non, frère, pas fonctionner comme ça Et si vous avez des sentiments comme ça, non Ou chiche Ou pas partager Les moun ap vini, si manger jetez dans mon Ou serrez dans ma table Avant ouvrir la porte Ça n'est pas une fraternité Moun ap plein avant Ou ne doit pas être gros Mais pour ne pouvez pas baler, ou, pa ou plein plus passer. Tandis que, ou continue à y aller poche, ou même si il pas gros. Mais au lieu de partager on nous a mal parce la fraternité, pas de ça. Et même tout ce comme ça, ça, bon Dieu qui peut le faire dans pays, ou pas comprendre. En tout cas, comprends. <laughs> bon Dieu a une génération qui a pleuré dans pays, ou une génération d'hommes et de femmes, parce qu'on repose réponse qui doit être dans le pays. -y. Non, le pays n'a pas fini sous notre ça tourner, il y chapitre qui doit venir Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui disposent et disponibles à cela. C'est première image de l'église, ma a il camper pour l'église de Corinth Qui sont situés dans l'église de Corinth Qui ont un rapport ensemble avec vous Et vous connaissez. Même prenez l'autre, l'église camper devant vous avant même que terminée. C'est l'église de Philadelphie. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Il vient dans verset 13. Il dit l'église de Philadelphie, de par son nom même, Philadelphie du grec, Philéo qui c'est amour, Adelphos, qui c'est frère, c'est l'amour fraternel. D'où l'église Saltechita, sous l'amour fraternel. Et caractéristique de l'église, c'était l'obéissance, c'était la communion fraternelle. C'était la fidélité. Et puisque yote gè l'amour fraternel, yote dans la communion fraternelle, gè trois promesses qui accomplissent sur eux. La première promesse, Dieu ouvre la porte que nul ne peut fermer devant l'église. Eh bien, bon Dieu, il manifeste la présence. Et là, bon Dieu manifeste la présence. Ou qu'a dit, si Dieu est pour moi, qui sera eh bien, bon Dieu l'ouvre la porte là devant l'église de Philadelphie. Et puis il dit, personne n'est pas capable de fermer. Deuxième promesse qu'il fait à l'église là, Dieu fait prosterner les ennemis et il leur fait reconnaître qu'il les a aimés. Signe l'amour fraternel, bon Dieu a fait ennemis nous dans le pays connaît que Il remet nous et a prosterner devant nous. Et c'est pour ça qu'il nous préparé nous nous avons soigné les relations. Parce que nous avons de la part de Dieu. Mais nous conditions pour réunir. Troisième promesse qu'il fait à l'église là. Dieu va garder ses fidèles lors de l'épreuve qui va venir sur le monde. Les gens qui vivent dans la communion fraternelle, bon Dieu a protégé. Parce que l'amour qu'on manifeste entre les frères, il excite mon Dieu. Dieu est amour qui doit manifester l'amour ou attirer la faveur de Dieu sur vous Est-ce qu'elle est que bizarre même Mais l'ont attiré la faveur de Dieu sur vous Côté mon Dieu débarqué, c'est la différence. Nous avons besoin d'élever niveau relation fraternelle nous pour attirer davantage la faveur de Dieu sur nous. Lorsque nous, dans communion fraternelle, On sommes tombés exactement dans le psaume 133, il dit Oh voici qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. L'huile, symbole de l'onction. Papa a menti révélations. Il dit, celui qui a une mission a droit à l'onction. Est-ce qu'on a l'église Ça veut dire que ce qu'on missionne, on paye, on qu'on onction de recevoir. Mais pour recevoir l'onction, c'est lorsque les frères... L'un réunion a chanté pour mon Dieu nous une seule note. Est-ce qu'on là? Gros harmonisation. Parce que si nous ne pas pas, nous faisons cacophonie. Est-ce qu'on a l'église, nous faisons confusion. Alors que la caille, mon Dieu, n'est pas de confusion. La caille, mon Dieu, n'est pas de division. La caille, mon Dieu, c'est l'harmonisation. D'où? Lorsque nous accordons nou, réellement, nous avons chanté ce que nous avons. Nous n'avons pas de chanter. La critique là pour l'autre dimension. Est-ce qu'on a l'église là? Oui. Nous n'avons pas besoin de 3 4 critiques pour bénir. Depuis dans la première strophe là. La présence de Dieu l'envahit espace là. Oui. Et la présence de Dieu arrive à l'église là. Ça ne peut résister devant la présence de Dieu. Oui. Mais cette dimension ça ne besoin pas pays là. L'église est réunie Quand nous chante. chanté là. Mais pour un pas critique là, couvre couvrions pays là. La Bible dit, lorsque les chrétiens d'autrefois, ils n'ont qu'un cœur, qu'une âme, ils ont réuni pour chanter les cantiques du Seigneur. Paul dit, ils ont tellement vrai entre eux. Il dit, c'est pas ce qu'ils ont réuni, ils Nous avons besoin de, de ça de nos jours. Nous avons besoin de niveau de dans le pays. Je vais terminer pour me dire que, rassurez-vous que, ou pas ou empêchement à ça bon Dieu qui vous fait dans le pays, rassurez -vous que, vous êtes un élément qui a contribué dans la dimension de l'évangile qui doit prendre dans le pays. Parce que, sous le campé devant ventre, il démarrer déjà la sous vous. Mais sous vous disposez, il y a une place pour vous entrer là la donne et vous êtes capable de participer.